Il est des business à lancer quand on le. Bonjour à tout le monde. Alors, comment ça va? Bonjour euh, Yann, bonjour Gabriel. Je veux. Vous savez que je viens de jouer avec des messages chaque jour. Donc, ce matin, j'ai un message très, très, très, très frais. Euh, beaucoup d'entre vous Vous ne le savez peut-être pas Mais vous êtes en train de Vous venez d'amorcer une saison de guérison Donc je demande la présence du Saint-Esprit De la Vierge Marie Je demande aussi que le Seigneur Jésus m'inspire Pour que je vous parle euh, Je voudrais faire une sorte de de rappel, Je voudrais vous ramener les choses que vous avez oubliées dans la mémoire. Beaucoup d'entre vous qui êtes sur ma chaîne, c'est pas du hasard. Il y a des choses spécifiques que vous êtes censés faire. Bonjour Sophie, je ne donne pas d'invitation personnelle à qui que ce soit. Ce sont les Béninois, ce n'est pas moi. Mon compte personnel Facebook, je, je n'y vais même pas. Donc si tu as reçu une hésitation, ce n'est pas moi. Bonjour Kevin. Jeannette, tu vas dire à ce chat qui mule devant ta porte que peu importe la mauvaise ou la bonne nouvelle avec laquelle il est venu tu transformes cette nouvelle en bonne nouvelle Et c'est que il y a des gens très superstitieux qui vont dire oh, ça veut dire que quelque chose de mal va se passer moi je transforme les, bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles je transforme les bonnes nouvelles en très bonnes nouvelles voilà bon euh, l'enseignement d'aujourd'hui sera très lourd euh, si vous m'avez écouté hier hier on a fait on est allé sur des trucs ancestraux on est allé, on est, on est entré dans les parce que beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de travail à faire pour guérir, je vous ai dit hier que votre argent est bloqué parce que vous êtes euh, avec votre famille vous n'êtes pas ok c'est un parmi vous, c'est quand vous allez prospérer, votre famille, que vous allez prospérer c'est quand vous allez aider votre famille que vos affaires vont marcher. Euh, même s'ils vous ont déjà abusé euh, 50 fois. Certains d'entre vous, vous êtes des... Vous êtes des euh, réconciliateurs dans votre famille. sais pas pourquoi même au guide pour que je parle là-dessus un peu plus. Euh, il y a des membres de votre famille qui ont besoin de guérison. Et euh, vous êtes là pour apporter une guérison euh, générationnelle. C'est-à-dire... Vous allez vous guérir, guérir votre père, guérir votre grand-père et tous leurs enfants. Donc vous allez guérir les enfants de votre grand-père, les enfants de votre grand-mère, les enfants de votre père. Vos pères qui ont cinq enfants avec cette mère différente là. Bon, ceux qui m'écoutent, tu me dis que tu es attaqué au lieu de travail. Ça, c'est. Je, je vous ai déjà dit, euh, attendez-vous à ce genre de choses. Vous serez attaqué. Maintenant, c'est une distraction. Donc, je reviens sur euh, la guérison. Parce que tant qu'on ne guérit pas, on ne peut pas avoir accès aux bénédictions. Pardon, mon chapeau. Je peux me demander mon chapeau qui est là-bas, mon chapeau blanc. Merci. Beaucoup d'entre vous, vous avez.. Euh, vous avez rejeté. Très longtemps, vous avez rejeté euh, votre situation familiale. Donc, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Et puis vous laissez des likes. Vous ne pouvez me parler qu'à distance. Si vous voulez faire les lectures de destinée. Donc de moins en moins, je fais des consultations euh, où je vous vois comme ça. Donc on parle au téléphone ou bien je vous fais un message écrit ou un voice. Je vous parle de votre, des énergies en vous. Maintenant, résistez à l'envie de me contacter pour me demander, euh, pour parler juste avec moi. Donc je suis en train de changer. La, la façon dont je consulte est en train de changer. Je vous plus les appels vidéo qui vont prendre une heure de temps pour perdre le temps aux gens. Parce que malheureusement, quand vous êtes en vidéo comme ça, vous restez dans votre petite vibration. Vous restez dans votre basse vibration. Et beaucoup d'entre vous, vous avez besoin, vous voyez comme vous venez de vous réveiller là. Il y a, a quelqu'un en vous. Si tu peux rester comme tu es tous les matins à 5 heures, quand il te parle. Louis, tu, je ne suis pas dans les choses de rapide, de rapide. Donc, si tu vas tomber sur ma page, tu vas écouter mes vidéos pendant même un mois. L'affaire de travail, c'est là, c'est un truc profond. Il faut pas que tu pardonnes certaines de ces personnes. Donc, j'ai des choses que je vais vous passer aujourd'hui. Donc, je vais rester sur le, le, le mode enseignement. Donc, vous pouvez laisser des cœurs, vous pouvez partager la vidéo. Si vous ne voulez pas partager, ne partagez pas. Je ne suis plus pas les abonnés. Voilà. Si ce je vous dit « Ne vous plaît pas, vous êtes sur TikTok, vous pouvez quitter. » Mais je sais que le message que j'ai à donner, c'est exactement pour certaines personnes. Donc, prenez de quoi noter. J'ai des personnes qui me contactent et me disent « Je prends toujours des notes quand tu enseignes. » Parce que je guéris par la parole. Vous ne savez pas que vous êtes en science de guérison maintenant. Donc, vous allez me dire euh, « Comment faire pour guérir Comment faire pour guérir ?» Alors, si tu pleures dans ma vidéo, je vais te bloquer. Tu vois, reprendre, je te préviens d'abord tu es la première personne qui a perdu l'argent. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en... Il y a un shift spirituel que vous êtes en train de traverser. Et... Euh, pour certains, vous ressentez l'envie de vous isoler. Pour d'autres, vous vous retrouvez... Très souvent, euh, vous vous réveillez tôt Vous restez seul Parce qu'il y a des choses Je vous ai déjà dit que ce n'est pas votre première vie ici Vous étiez là avant Vous étiez là avant Et quand vous allez commencer à vous concentrer Et comprendre que la Vous n'êtes pas tombé sur ma page par hasard TikTok, Facebook, Youtube Ça peut être utilisé pour faire du bien Tout comme ça peut perdre votre temps ça peut perdre ton nom. Tu passes toutes tes journées dessus. Rien n'avance dans ta vie. Donc, ce besoin intense que vous ressentez. Donc, quand vous tombez sur mes vidéos, vous dites Mais waouh Ce que je fais en ligne actuellement, dans la francophonie, très, très, très peu de personnes le font. Ah, merci pour la casquette. Je ne sais même pas qui m'a donné la casquette. Merci. Merci, Reb. Dans la francophonie, les vidéos en français. Il y a très peu de personnes qui le font. Mais le côté francophone a besoin de guérir. Donc, si vous êtes venu dans ma vidéo pour me parler de vos blocages, moi, je vais vous bloquer. Si vous êtes venu pour écouter et guérir, avec un esprit disposé, vous pouvez vous asseoir. Donc, je précise. Qui vient de me calmer là Vous vous amusez pas avec moi. Hein? Je te bloque. Vous avez passé des anciennes vies euh, bloquées, dans des stages, stages, à des étapes. C'est pour ça que quand vous pensez à vos rêves, je me suis réveillée ce matin, j'ai une de mes, une des filles qui me suit là, merci fleur d'orange. Elle me dit, elle a rêvé qu'elle était une guerrière. Vous avez euh, beaucoup de vos souvenirs d'anciennes vies qui reviennent. C'est un peu comme si vous devez valider certains niveaux avant d'avancer. Écoutez-moi très bien. Très rarement, je suis aussi concentré. Je suis aussi concentré sur ce qui est spirituel et ce qui va vous aider. Certains d'entre vous, vous êtes dans votre dixième vie. Certains, vous êtes dans votre neuf centième vie. Je dis bien. Certains d'entre vous, vous avez actuellement, vous avez au moins sept vies simultanément. C'est un chrétien ici là qui va vouloir faire un genre qui quitte ma vidéo. Donc, c'est pour ça que souvent tu as l'impression que il y a des choses que tu as déjà vécues et ça paraît tellement frais parce que ton esprit est ici, mais tu es encore à d'autres endroits. Je peux dire 0,1% d'entre vous parce que cette vidéo, je suppose que j'aurais peut-être 1500, 2000, 3000 vues. Donc j'en aurai peut-être deux ou trois. Vous allez vous reconnaître dans ça. Les autres vous êtes arrivé à un carrefour que vous avez déjà connu avant. Mais le tout si, vous sentez que vous pouvez prendre votre pouvoir dans vos mains. C'est pour ça que les films où on parle des trucs intergalactiques, ça vous plaît tellement. Parce que vous connaissez que vous n'avez pas besoin de l'avion pour voyager. Les affaires justement les sorciers qui voyagent là. Écoutez, vous êtes un sorcier, vous êtes une sorcière diplômée. Diplômé d'état-major de sorcellerie. Vous êtes les aripoteres, vous savez, quoi, là, haut Maintenant, à chaque fois, on va dire quoi? Certains d'entre vous, voilà, il me disent, certains d'entre vous, vous revenez même de l'Égypte. C'est-à-dire, il y a Israël et il y a l'Égypte. Vous devez faire un tour dans ces deux pays-là. Et je sais que depuis quelques temps, vous avez ces idées qui vous viennent à l'esprit, genre... Je, je, je dois aller faire quoi en Israël je, je dois aller faire quoi en Égypte J'ai une dame une fois qui que j'ai consulté, elle me dit, elle est arrivée en Égypte. En fait, elle s'est retrouvée par les circonstances de manque de papier. Elle s'est retrouvée en Égypte. Et, tu vois, quand tu voulais partir en Europe, on t'a dit que tu vas passer par deux pays avant d'arriver. Quand elle arrivait en Égypte, on l'a déposé, on l'a laissé, on l'a abandonner. Elle arrive donc, elle dit, ok, bon, je suis ici. Non, elle commence à visiter. Elle dit que quand elle est partie là où il y avait les pyramides, elle a commencé à pleurer. Elle pouvait l'énergie qui était là-bas. Elle avait la sensation qu'elle était là-bas. Ça, c'est en 2001. Elle me raconte ces choses-ci en 2000. vous savez qu'elle fait ceci depuis longtemps. C'est moi en 2015 qu'elle m'a raconté ça. Non, attends. 2017. Attends, attends. Je suis arrivée au pays. C'est en 2018 qu'elle me raconte ça. 2018. Et. Quand elle me racontait ça, elle était encore. Parce que toutes ces informations que vous avez rassemblées, c'est stocké quelque part. Mais dans ne validez pas d'autres aspects de votre spiritualité vous n'allez pas être satisfait et vous n'allez pas débloquer ces partie c'est pour ça que beaucoup d'entre vous vous savez que mais je, sais, je sens que je suis riche mais l'argent est à l'eau ce n'est pas avec ton oncle que tu vas te battre pour avoir ton argent non non non non ce n'est pas avec ton mari hier yeah, je vous ai dit ce n'est pas avec ton père Dès que tu vas valider un niveau, tac, les choses vont s'aligner comme le jackpot sur la machine. Ça fait ding ding ding ding ding ding ding. ding. L'argent va commencer à tout poursuivre. Tu vas me fuir. Donc, ce qui vous importe actuellement, à quel niveau suis-je dans ma démarche intergalactique spirituelle Où est-ce que j'en suis Dès que tu vas je sais que beaucoup d'entre vous a dit, que, mais je comprends pas. Euh, qui va me dire? Première des choses, il y a des personnes dans votre environnement qui vous mettent trop de haine dans le cœur. Même si tu as escroqué les gens pour être riche tout ça fait partie du karma. Ne te dérange même pas. Tu dois libérer, tu as fait du mal aux gens, et aussi des gens qui t'ont fait du mal. Donc, quand tu vas libérer la partie où les, tu te retenais les gens qui t'ont fait du mal, les gens à qui tu as fait du mal vont aussi te libérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui me demande que si tu t'es si enrichi avec l'argent des gens. J'avais rêvé que j'étais née voyante gitane. Et je prédisais l'avenir dans une armée romaine. Voilà, dans le Moyen-Âge, que je suis morte à 30 ans dans le combat avec eux. <rire> Nina, je ne suis pas surprise. Quand j'étais encore dans l'église, en tant que simpleton ton bête-ton, c'est le genre de rêve que je faisais. Un jour, je me suis réveillée, je dit, c'était trop vivide. C'était parmi vous, vous êtes les sirènes. Mais dans l'église, on t'a dit que les sirènes sont des mauvaises personnes. Que les sirènes sont des mauvais esprits. Donc, tu combats ta nature. Dès que tu restes, tu peux penser. que tu restes, penser. Non, pardon, il faut le... Dès que tu peux penser que... J'ai rêvé que j'étais en train de partir en, en, en bataille Avec une armée Peut-être que j'étais vraiment Je devais partir de cette armée Peut-être On vient de dire On vient de dire hein? Tu as déjà vu ça où Tu as déjà vu ça où Écoutez Vous allez entrer dans une partie de votre vie Où vous allez être seul Une place Quand tu es dans ta méditation personnelle Là hein? Ton moment que tu passes seul là, l'esprit te dit quelque chose. Ne pas même pas dire à quelqu'un. Parce que c'est ça qui vous dérange. Pour passer le temps. Ouais. J'ai rêvé que j'étais dans l'armée. J'ai rêvé que j'étais dans l'eau. Je vivais dans l'eau, ouais. Hein. Ah, je vivais dans l'eau. Moi, j'étais avec des gens. Tu, tu sais, je vivais. Fait... Ferme ta bouche. à fermer ta bouche toutes les choses tu vas voir qu'ils vont plus te confier les choses parce que tu parlais beaucoup et quand tu parles les gens qui sont autour de toi absorbent ton énergie quand tu parles Ghost, il ne faut pas que la personne paie le mal qu'il a fait parce que des gens aussi ont fait du mal à cette personne je viens de te parler, mais tu ne comprends pas. Ce qu'on n'a que pas là. Parce que vous venez dans les vidéos souvent avec ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que je dois vous dire. Tu peux te baptiser même 50 fois. Tu veux que tu te baptises chaque jour? Quitte votre qu'on vous a dit à l'église. Tu as fait du mal aux gens. Les gens aussi t'ont fait du mal. Tu as des gens à qui tu n'as pas pardonné dans ton cœur. Je viens de parler de ça, donc ne me distrais même pas. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Tu ne veux pas savoir, tu laisses. Je t'ai dit, je t'ai dit, tu n'étais pas attentif. Je ne rentrerai pas dans vos interprétations de rêve. Minier, mais Interprétation de rêve, c'est un service qui est payant chez moi. Donc je continue mon enseignement. Si quelqu'un vient ici, il veut vous répondre, il veut vous dire et vous allez écouter ce qu'il a dit, tant mieux pour vous. Après, vous pouvez vous prendre à inbox, ou faire quelque chose. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, je reviens à ce que je disais. Beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés, parce que dans ce, dans ce, dans ce direct, ce n'est pas tout le monde qui a son cycle, qui arrive à cette phase de son cycle où il est prêt. Certains d'entre vous, vous allez encore faire trois vies. Trois vies. C'est dans ta quatrième vie que tu vas te dire, c'est bon. C'est pour ça que parfois, tu te mets avec quelqu'un. Vous êtes là ensemble. « Ok, on va se réveiller, on va aller courir demain. »« D'accord, on part. Va... »« Oui. » Tu te réveilles à 5 heures. Tu revais la personne, tu l'attends fatiguée, elle te dormit. Toi, tu es debout depuis 3 heures parce que tu attendais 5 heures pour aller courir. Donc, faites très attention des personnes avec lesquelles vous vous mettez. Oh, tu sais, faisons nos choses ensemble. Jamais. Vous êtes appelé à travailler seul. C'est bien. Je peux me mettre, je travaille avec toi. On n'a pas la même puissance. On n'a pas la même puissance. Nième, je vais te bloquer. Écoutez-moi bien, je, pas, je ne prends personne ici-là. Donc, si tu viens pour me tenter, je vais te bloquer. Tu prévenu. Certains d'entre vous, vous avez une puissance. Supposons si tu as 900 vies. Tu rencontres quelqu'un qui a 70 vies. Et que dans tes 900 vies, tu étais un roi même 45 fois. C'est pour ça qu'il y a des lieux que quand vous, sent, vous sentez souvent que je dois aller à tel endroit. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai des lieux clés. Quand je suis arrivé à Paris, je savais que j'ai vécu. J'étais monarque ou un truc comme ça, ou duchesse à Paris, je suis -su. Une ville n'a pas à se résonner dans mon cœur comme Paris. Je regarde les endroits, c'est comme si elle comment on a construit. Yannick, cette vidéo, j'ai encore précisé, pour vous dire, là, il ne a pas aux gens qui sont fa fa faibles d'esprit. Vous avez encore besoin de, de, besoin de trois vies. Venez, revenez même dans 2000, en 2230. Là, vous serez prêt. Queen, je n'ai pas mis de make-up sur moi, Queen. Tu as compris Regarde, tu dis que le make-up ne me va pas. Je n'ai pas mis le make-up sur moi. Donc, merci beaucoup en me disant que ça ne me va pas. Tu as compris Vous n'aimez pas accepter. Quand tu vois que quelqu'un est belle, ça ne te plaît pas. Si ma face, ma face ne te plaît pas, mamie, pardon, porte tes pieds, tu pars. Tu as compris, non Je n'ai pas mis le make-up sur moi. Mais le make-up ne te va pas. Voyez-moi oui, les choses. J'ai dit que j'ai déjà de toutes les qualités vous aujourd'hui. C'est même quoi avec vous Donc, je viens chasser toutes les distractions. Je chasse toutes les distractions. Beyoncé a dit, « I woke up like this. » Dans mon sommeil, était comme ça. Dans mon sommeil. Vous allez avoir des gros boutons sur votre visage. Vous voyez, vous vous dites que les gens sont, ont mis le ménocop sur eux. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire croire qu'elles ont le même cheminement que vous. qui vont vous faire croire qu'elles savent là où vous partez et qu'elles sont en train de partir là-bas avec vous. Vous allez commencer à écouter mes vidéos, vous allez avoir l'envie de montrer à tout le monde. Peut-être dans ta famille, tu as tes cousins, tes cousines, tes frères, tes soeurs. Au niveau ancestral, tu es la plus sage. Quand on dit que tu es le Moïse de ta famille, hein, ça veut dire que tu es celui qui va porter les malédictions de la famille. Comme tu, tu vois, il y a un gros monstre peut-être qui a, a retenu toute la famille enchaînée pendant des années. Toi, tu viens, tu es celui-là qui va aller porter le, le trésor de la famille. Et pour ça, il faut de l'énergie, il faut de la force. Il faut de la force. Et la force, ce n'est pas seulement dans les paroles. Vous savez, beaucoup de femmes surtout, vous savez que vous avez été avec des hommes. Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez quitté beaucoup d'hommes. Et si c'est le cas pour toi, il faut que tu te concentres... Pour rassembler d'abord ta force, commencer à produire ton argent, trouver ton chemin. Je vais te donner un cas de figure, tu pas une relation avec un homme. Il te dit, ouais, euh, je, on va aller à tel endroit ensemble. Tu lui dis, j'irai pas là-bas, faire comme ça. Chérie, achète ça, tu investis. Chérie, mets ça là-bas. Non. Il ne veut pas t'écouter. Il n'y a pas de souci. Tu Il part, il fait ce qu'il a dit. Ça échoue. Toi, peut-être en, en, en cachette, tu peux faire ta part. Ça marche. Mais quand tu viens devant lui, comme tu es dans un corps de chair, de, de, de, de femme dans cette vie. Et que ta culture. A dit que la femme n'a pas de poids devant l'homme. Et que tu n'as pas confiance en toi. Tu te retrouves dans la galère dans ces relations pendant 8 ans. Il diminue ta confiance. Il t'insulte tout le temps. Il diminue ta confiance en toi. Les finances même sont toujours à terre. Combat, combat sur combat, combat spirituel. Tu arrêtes la relation. Tu commences à te retrouver, tu commences à te ressourcer, tu commences à... Parce qu'il y a des relations qui, te, qui vous déconnectent, ça déconnecte ton plexus solaire de toi-même. Tu n'es plus, donc tu deviens l'ombre de toi. Ce n'est que dans le sommeil qui peuvent parfois te dire, mamie, reviens sur ton chemin que tu avais compte tu avais tracé, reviens sur ta destinée. Donc voilà. Peut-être que tu es tombé sur mes vidéos parce que tu as arrêté cette relation. Parce qu'on se connecte toujours, on ne se connecte jamais par hasard. Il y a des personnes qui me disent que je t'ai écouté, ça fait six mois. Ça ne m'a pas intéressé. Je suis partie. Ça fait deux semaines que je suis retombée sur tes vidéos. Cette fois-ci, ça a un sens. C'est la même personne. Mais les circonstances, il y a des choses en vous qui ne sont pas encore révélées. Et ce qui bloque, ce sont des douleurs ancestrales. Les douleurs relationnelles. Il y a des, des, des croyances religieuses qui vous bloquent beaucoup. On t'a dit de ne pas parler avec les mots. Bonjour Greg. Du coup, tu as ton grand-père qui est mort, qui veut te parler depuis. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Gradier, on bénit ton, ton match que tu vas avoir là. On bénit ton match dans ton club professionnel. Tu es beau, Brown, tu vas aller sur ma page. Va sur ma page, tu vas chercher les vidéos. Tu ne peux pas aller chercher, tu laisses. Tu as compris, non Parce que tu n'avais pas besoin de mes bons. Je vais laisser. Je dis que toi, qu'ils ont les vidéos. Mmh, J'ai envie de m'aider de la nana. Est-ce ah. que tu peux m'aider, s'il te plaît donc, il y a Annie qui dit « Tu es en train de changer grâce à mes enseignements. » Écoutez, je vais vous raconter une portion de mon histoire. Je sais que ça va aider certaines personnes. J'étais dans une relation euh, parce que la personne avait de l'argent. Il était fatigué de souffrir. Mais dans la façon dont la personne se faisait son argent, je savais que ce n'était pas bien. Je suis entrée dans la relation. Mais il savait que je suis un agent de lumière. Ce qui fait que il y a des choses que même c'est pas fait, il nous a pas ça va pas marcher. Comme je vois là, je n'ai pas volé, Ma conscience va me faire, je vais aller remettre la chose que je voulais. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que généralement, ce genre de personnes, vous avez un pouvoir d'attraction qui est incroyable. You have an incredible power of attraction. Parce que tout ce que tu peux aller voler, et je me rappelle à l'époque, quand on avait des choses qu'on faisait, je dirais toujours on s'est disait que je suis convaincue que c'est possible d'avoir l'argent comme ça. Oui. Et je lui disais souvent que je ne sais pas pourquoi, comment, mais je sais que je serai riche. Et je sais que je vais le faire. Je vais aider les gens et les gens vont venir. Ils seront contents. C'était parmi vous quand je parle, ça résonne avec votre esprit. Je me que mes non non, non, non, c'est pas possible. J'ai commencé la belle vie. Bon, la belle vie non naturelle, on va dire comme ça. Après quelques mois, j'ai commencé à avoir des attaques spirituelles dans cette relation. Problème tous les jours. Problème tous les jours. Ils ont commencé à me parler dans les rêves. Parce que comme j'avais dit l'argent, hein, je me disais, bon, je n'ai plus besoin de me collecter. J'ai besoin de prière voilà. Ils ont commencé à venir dans mes rêves me parler. Parce que vous avez un groupe de personnes qui veillent sur vous. Et au moins deux ou trois fois où vous avez failli mourir. Moi, je peux dire, je peux me rappeler au moins une fois où j'ai failli mourir. Et quand tu y penses, tu crois que tu t'avais sorti de là. C'était parmi vous on a essayé de vous avorter. Ta mère est partie. J'ai une amie, elle a essayé d'avorter deux fois. Elle a bu les remettre. Elle est même partie, on a mis le tout dedans, on l'a enlevé. Après, il reste, le ventre fait que gonflé. Et lui, il dit que sa fille, là, sa fille va accomplir de grandes choses. Donc Il y en a parmi vous, vous avez, vous avez frôlé la mort plusieurs fois. Parce qu'il y a des, un ensemble de personnes qui veillent sur vous. Il y a d'abord vos ancêtres. Il y a vos anges, il y a vos guides, il y a vous-même, vos pouvoirs. Donc c'est un peu comme si tu savais que tu vas partir dans tel pays. Tu envoies tes choses en avance. Quand tu arrives, tu fais une semaine ou un jour, les choses te trouvent là-bas. Certains d'entre vous vous avez envoyé, donc il y a des. Vous avez même planifié de tomber sur mes vidéos. Certains d'entre vous on se connaissait dans une vie. Après, on s'est dit que, ok, on va se séparer ici là. OK? Euh, on va se rencontrer dans une autre vie. On a dit oui. Donc, je veux, vous, je veux, je veux que vous puissiez voir l'immensité de votre pouvoir. Et quand je parle, ça résonne raison avec votre cœur. Un jour, je me retrouve là. Une énième fois, il me parle et je ne comprends pas. Et un problème éclate à la maison. Il commence à me taper dessus. Il me tape, il me tape, il me tape. Après, il met son coude, je m'en rappelle toujours de ce moment, je ne sais pas pourquoi, il met son coude, c'était son coude ou son genou, donc je crois que c'est son coude, sur mon cou, et il a bloqué de telle façon que il savait que s'il reste comme ça un moment, un mois je ne vais plus euh, respirer, voilà. Et pendant les 5 secondes où ma respiration est partie, là, je pense 2-3 secondes, c'est que quand, quand tu vas mourir, là, une seconde pour toi, c'est comme si c'était une heure de temps. Mon souffle s'est coupé. Et là, c'est comme si j'ai ressenti mes anges me dire, si tu meurs ici, tu vas dire que tu faisais quoi Attends, attends, si tu meurs maintenant là, gratuitement. Leslie, ça fait combien de temps que tu me suis, toi qui veux la consultation que tu es en danger. Je ne fonctionne pas généralement avec ce genre d'urgence. Ça fait combien de temps que tu me suis Est-ce que je te lave avec le sel ce matin Quand je me suis levé de là, vous savez ce que j'ai fait J'ai dit que gars, je ne peux pas mettre ma vie en danger. Je ne peux pas mettre ma vie en danger. Les jours qui ont suivi, hein, on a même, après ça, on a même pu faire... Deux mois de relation. Non. Parce qu'il fallait aussi qu'elle soit sage. Il fallait que je sois sage. Il y a les relations que tu ne quittes pas comme ça. Tu ne te lèves pas seulement aux âges. Tu dis oups, je pars. Tu dois faire avec la stratégie. Il fallait que je sois sage. Il y a les relations que tu ne quittes pas comme ça. Tu devrais laisser comme ça. Tu es sûr. Bien sûr. Musulmane, pardon, coupe un peu le volume. Merci. Je suis pas musulman. On vend les produits en France, oui. Il n'est pas de religion. Même les musulmans, vous avez les ancêtres. Quand je suis sorti de cette relation, c'était en avril 2018. J'ai pris beaucoup de temps seul. Les trois prochaines années, je suis resté plusieurs fois j'étais seul. Méditation le matin. Méditation le matin. Écoutez ton cœur. Suivre tes dons. Oh, Chloé, j'étais pasteur. Je suis toujours pasteur. Tu as suivi, ma chérie. Et ça, que vous aimez me mettre dans les cases. Mm -hmm. Vous aimez me mettre dans les cases. Tu es musulman, Tu es chrétien, Tu es pasteur Je suis ce que je suis. Tu as compris Je suis tout pasteur, même ce que je veux. Je baptise les gens. Mm -hmm. Je suis magnétie et pas au village. Je tue les animaux, je fais des sacrifices pour les gens. Mm -hmm. Tout ce que tu veux, je fais. Vous savez pas que vous avez des ailes à plusieurs dimensions, c'est multidimensionnel. la Diane, que je suis une personne bien. Hein? <rire> merci. Et je savais, merci. <rire> merci beaucoup. Merci TikTok pour vos cadeaux. C'est gentil ce matin. Donc, j'ai traversé après ça une saison de guérison. Une saison de guérison. J'ai dû pardonner à mon ex, qui me tapait beaucoup. J'ai pardonné. J'ai dû remonter mon père, le père de ma fille, parce qu'on a beaucoup d'entre eux qu'on retient dans notre cœur. Genre, il m'a fait du mal. Ouais, il m'a ceci. Et j'ai dû voir ma part de main dans l'histoire. Voilà, Annie Mireille et longue. Tu dis que le pipi, c'est la magie, hein. Sandra Wetty, j'ai pré... encore mon pupitre Sandra, comme tu dis que tu m'as vu pasteur en train de prêcher Oui J'ai le pupitre Il y a un cardinal, il y a un évêque qui était mort au Cameroun Je crois peut-être que, que son âme repose en paix j'avais vu un jour celui qu'à la fin de sa vie il est reparti au village. C'est chose que je ne comprenais pas. <rire> je dis qu'à tu m'écoutes, tu fuis, tu reviens encore. Hein. <rire> Bienvenue. Quand tu vas partir, il faut fermer la porte. Sinon les moustiques vont entrer. Tu as compris, non? Dans l'histoire de Toumi, si c'est lui, que ben, à la fois, il était évêque toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il est reparti au village. Il n'avait pas rejeté Christ. Mais il avait compris que tout ça, tout ça ça fait partie d'un package. Donc, votre saison de guérison est en cours. Malheureusement, le problème que j'ai avec certains collaborateurs, c'est que quand ils arrivent à côté de moi et commencent à travailler avec moi, euh, l'abondance qu'il y, qu y a dans ma vie, ça les dérange. Et parfois, les gens peuvent faire, tu oublies ce que tu as traversé et qui tu es. Je peux être dans ma 900e vie, et je le suis d'ailleurs, 903 plus précisément. Demandez à vos guides, ils vont vous dire. Et dans votre vie passée, vous avez découvert les secrets du succès. Mais en mourant, vous êtes mort peut-être avec quelque chose dans votre cœur. Peut-être même c'est un membre de votre famille qui vous a tué. Donc vous avez retenu dans votre cœur. Quand vous renaissez de l'autre côté, vous naissez avec ce blocage dans votre âme. Vous ne savez pas pourquoi. Tu peux avoir une phobie peut-être de l'eau, parce que tu t'es noyé dans ton autre vie. Alors que tu as une sirène. Tu vois que ça, c'est sûr que tu peux te connecter. Ou bien tu as à l'église, on t'a dit que wow, l'eau n'est pas bien. Les sirènes ne sont pas bien. vois voilà, tu détestes ta nature. Donc, quand ces personnes arrivent autour de moi, si tu dois savoir deux ou trois jours, tu vas comprendre que nous. Le degré de la femme, c'est là où c'est un autre level. Et je dis toujours, on ne peut pas me ruiner. Quand Jésus a dit que détruisez le temple, si je construis en trois jours, Jésus avait atteint un niveau spirituel. Il avait découvert certains secrets. Donc, vous êtes dans votre chemin. Et cette guérison, ça va prendre parfois des années pour que tu relâches. La bonne nouvelle, c'est que quand tu vas libérer, on va dire quand le cycle sera complet. Premièrement, tu vas connaître qui tu es. Comment tu manifestes l'argent il y en a parmi vous. Il vous suffit seulement d'avoir un objectif. Il me faut une maison de 500 000 euros. C'est bon. Ton esprit va commencer à payer des choses, des connexions. Tu vas penser que c'est du hasard au départ. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est comme ça que ton pouvoir est. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Bonjour Maria, merci pour les fleurs. Luna, Dieu ne vous teste pas. Avant, à l'église, on vous disait Oh, c'est Dieu, le temple de Dieu. Mm -mm. Tu es ton Dieu. Merci pour le partage. Tu es ton Dieu. Le jour où tu décides qu'il faut que je guérisse de la fesse, ta guérison commence. Reste 50 ans, tu ne fais pas de guérison. N'est pas voilà ton père qui est mort avec le. le, le, le euh, il, il va mourir avec, avec, avec la colère dans son cœur. Avec la colère et la pauvreté, non. Tu vas commencer à vivre sa vie, non. Tu as de répéter la vie de ton père, non Ou de ta mère, ça ne te dit rien. Vous en te parlez là-bas ben? Bonjour Malika. Pour entrer dans l'abondance, vous devez absolument éliminer certaines personnes de votre entourage. Certains d'entre vous devez devenir végétarien. Vous devez arrêter avec la viande. Merci Adjana. Parce que ça va élever ta vibration à l'échelle planétaire. Donc tu vas arrêter de manger la viande totalement. Déjà, même que si tu regardes bien, tu manges la viande peut-être une fois par mois. Coupe totalement. Mange beaucoup de haricots, beaucoup de carottes, euh, beaucoup d'arachides. Mange plus de trucs frais. Même si tu prépares, ne prépare pas longtemps. Ça va ouvrir tes chakras. Et beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de glaire. C'est-à-dire vous avez bu les peaux de désenvoûtement là. Et de Fashion. <rire> Comment tu vas? Vu, tu es à Paris, je pense. J'ai vu un de tes statues hier. Et j'ai vu, j'ai vu un truc comme tu veux montrer la tour Eiffel. J'espère que tu vas bien. Yamanga, merci. Bonjour, monsieur le Gabonais. Je vous donne les numéros. Le numéro de Libreville, c'est le 0741 80 080. Il y a des enseignements que je suis en train de donner, donc je vais pas vraiment m'arrêter pour regarder vos questions. Je ne pas changer le sujet en fait. Oui, tu dois éloigner certaines personnes, Jennifer. Jennifer, tu es spécial. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui se passaient comme du c'était du hasard, mais ta pas est toujours à côté en fait. C'est une de tes particularités. Okay. Jenny Ma petite n'a que 27 ans. Tu es sûr que tu as bien écrit? 27 ans. Parce que pour moi, a 27 ans, quelqu'un est déjà Mathieu. OK. Donc, vous allez éliminer certaines personnes, euh, certains repas. Vous allez aussi passer beaucoup de temps euh, dans la nature. L'argent apparent que vous poursuivez ne va pas produire autant que si tu t'élevais d'abord. Bonjour, Ange Sophie. Namaste. C'est-à-dire, tu poursuis. Ouais, voilà. Hein, J'ai besoin. Je, je, je dois pointer 20 000. Je dois. Mm, mm. Tout ça, c'est temporaire. Con, connecte ton énergie. Donc, je vois quelqu'un carrément euh, marcher au bord de l'eau. Peut-être qu'ils t'ont amené, ils me disent qu'ils t'ont amené dans une ville où il y a de l'eau. Ce n'est pas du hasard. Au lieu de te préoccuper que ta soeur présente des signes de voyance, tu devrais plutôt lui faire une lecture de son énergie. Ça va aider. Certains parmi vous, vous avez besoin de faire des lectures d'énergie pour connaître vos dons, connaître vos pouvoirs. Euh, si vous regardez bien dans les services que je propose, il y a lecture de mission de vie, quelque chose comme ça. Mon l'Esprit me dit de vous dire que certains d'entre vous, vous avez besoin de faire cette lecture-là pour confirmer certaines choses. Peut-être que tu es dans un pays et tu te sens un peu... Ils me disent de te dire que ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard dans cela. Euh, tout était planifié. Et que vous êtes, il me montre comme si vous êtes en train de rentrer dans l'alignement de ce qu'ils avaient prévu pour vous. Donc vous êtes dans une ville où il y a de l'eau, ou bien vous êtes dans, une, dans un village. Ouais, certains, vous allez ressentir aussi l'envie de beaucoup partir dans votre village. Voilà. Je vois carrément quelqu'un qui est au village. Ah, Badjuna, mais. Hmm, Badjuna, Badjuna. OK. Je te vois au village, tu es en train de marcher avec la Verdure le matin. <coughs> Ils vont beaucoup utiliser ces moments-là pour te reconnecter. Et ils te dit de ne pas avoir peur parce qu'il y a des décisions qui te demandent de prendre depuis. Tu n'arrives pas à prendre parce que tu es dans un environnement qui prend beaucoup ton énergie. Dès l'instant où tu ouvres les yeux, pas, à 5 heures, ils ne peuvent plus te parler. Et ça te ralentit beaucoup dans ta mission. Un autre message. Tu dois te voir comme un agent secret, James Bond, qu'on a envoyé en mission sur terre et on attend que tu fasses le rapport pour que d'autres personnes viennent. Et maintenant, tu es arrivé en route, tu as été distrait. Donc, la mission est bloquée depuis à cause de toi. Bonjour, Loulou de Louloute. <rire> C'est quel nom, ça? Tu as une âme très, très positive. Tu as beaucoup de compassion en toi, Loulou. On t'a aussi beaucoup fait du mal. Il faut pas donner, Loulou. Tu as, une, tu as une, un esprit qui peut absorber les énergies. Et ça ne te fait pas mal. Donc, dans cette saison de guérison, vous allez découvrir vos pouvoirs. Vous allez découvrir vos pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, quand vous allez commencer à les découvrir, ça va d'abord vous guérir. Et ça va guérir d'autres personnes. Vous devez agir sur vos impulsions. Ils me disent de vous dire que les meilleures décisions que vous allez prendre... Ce sont les décisions sur l'impulsion. Oh, je t'aime. Marions-nous. Oh, je t'aime. Faisons un enfant. Oh, j'ai envie de prendre ce local. Vas-y alors. Son prix officiel, je bénis ton voyage pour la Suisse. Prends beaucoup de, spiritu... de produits spirituels avant de partir. Ça va t'aider. Lien à ma bio ne passe pas. C'est bizarre quand même. Mon numéro, c'est le 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Je rappelle que pour des lectures de mission de vie et d'énergie, je sens que c'est ouvert pour ça. Mais là, ils sont en train de montrer que c'est ouvert pour ça. Donc, si vous avez pensé à ça, prenez ce service dans les jours qui viennent. Je vais vous peut-être pour 5-6 jours. Je n'aurai besoin que de votre photo, de votre date de naissance et de votre nom. C'est tout. Parce que quand je me suis rendu compte que quand je vous parle directement, vous venez avec vos petits petits problèmes qui m'empêchent de vous donner le message qu'ils ont pour vous. Donc... Et ça coûte 155 dollars. Donc, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Vous devez agir sur vos impulsions. C'est très important parce que comme votre environnement, pour l'instant, n'est pas encore nettoyé, il y a des personnes que ne serait-ce que par leur présence. Elles influencent ton, ton, tes, tes idées. Parfois tu restes Parce comme ça, là, tu dis, j'ai envie de faire ça. Après tu dis encore, il va venir, il que, il va venir, il va venir. Parfois tu restes comme ça, tu as une, une, une énergie qui vient en toi. Tu commences à avoir une vision. Tac, tac, tac, tac, tac. Agis sur cette vision. Agis sur cette vision. Non, user, si tu n'as pas la sous pour me payer, c'est que tu n'es pas prêt. Vraiment, quand je dis, je suis très humblement, je te le dis. Humblement, je te le dis. C'est que ce n'est pas encore le temps. Parce que si tu écoutes les conseils que je donne, tu vas guérir ton aura de telle façon que. Euh, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur Facebook. Tu n'étais pas senti intéressé quand tu as regardé mes vidéos avant. Tu as même oublié, mais tu es retombé sur moi par hasard après avoir ressenti un besoin pressant d'aller parler à ton défunt père au village. Ah, et maintenant, tu me suis attentivement. Ça, c'est super. Si Victor, la connaissance est mieux. <rire> Bonjour, le roi martial de Malabo. J'avais une idée que je tentais d'émettre. Tu m'écoutes. Tu n'as pas encore d'argent. Tu mets en pratique ce que je dis. TikTok, est-ce que la connexion est, est meilleure? Donnez-moi encore peut-être 15 minutes, tu finis l'enseignement et puis je vais faire vos lectures d'énergie. Donc si vous avez des fleurs à me donner, vous préparez vos fleurs pour me les donner. Ne donnez pas les fleurs, je n'ai pas votre énergie. Voilà. Euh, donc j'ai expliqué, vous êtes dans votre saison. La saison peut prendre un an, elle peut prendre trois ans. Acceptez votre saison. Parce que quand vous allez sortir de là, les gens seront jaloux de votre argent. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle pourquoi est ce qu'elle -ce qu aussi... C'est quoi tout cet argent qui vient vers elle? Vous ne connaissez pas le travail que j'ai fait sur moi. Vous ne connaissez pas l'argent que j'ai semé. Il y a des ministères où je suis partie semer. Intensément de l'argent, je me rappelle en 2014 janvier. La connexion de TikTok dérange énormément. Je vais voir si je peux me mettre derrière. Où je suis parti semer beaucoup d'argent parce que je croyais, je croyais que quand tu sèmes dans la bonne terre, tu vas récolter. Et Il y a des onctions qui a sur les ministères. Il y a des ministères qui ont l'onction de libération. Il y a les ministères qui ont l'onction de prospérité. Il y a un ministère qui travaille seulement avec les malédictions générationnelles qui vrai que quand tu pars là-bas, tu sèmes. Ça te libère. Maintenant, tu ne peux pas passer 6 ans, 10 ans. Tu fais tout ce travail spirituel. Quelqu'un vient ici. Il te dit, ouais, voilà, oui, on fait des lavages physique, ma chérie. Quelqu'un vient, il te dit, la personne n'a rien fait. Même la dîme, la personne ne paye pas. Il commence à te dire, voilà, il croit qu'il peut avoir le même argent que tu as. Parce que les enseignements que je vous donne, c'est pour mettre la bonne fondation de votre argent. Quand la fondation va être bien construite, vous allez commencer à vous élever. Vous allez commencer à vous élever. Vous allez commencer à vous élever. Vous allez commencer à vous élever. Vous à vous élever. Et le tout, la personne ne va te bouger. Parce que tu sauras que, comme tu as été élevé là, tu connais ce que tu as fait. J'ai fouillé dans les églises. Les marabouts. Oh, laisse ceci, les cela. Maintenant, je sais que tout ça, tu les mets ensemble. Il y en a parmi vous vous nous avez dit que pour accepter Jésus, il te faut rejeter tout ce qu'il y a au village. Oh, quand toi-même tu vas mourir, on va aller t'enterrer là-bas. Ce n'est pas la folie. Je suis à Douala, je suis à Yaoundé, je suis à Libreville, je suis à Abidjan. Dans le numéro 00237-680-711-0701. 680-711-0701. On n'a pas de numéro béninois. Donc, si un béninois vous contacte sur, sur Facebook, c'est que ce n'est pas moi. Je ne contacte pas les gens. Je fais les bains de restauration, on les fait à distance. Donc, tu envoies ton, ton, ta photo, les papiers qui sont bloqués là. La saison dans laquelle vous êtes, vous êtes en train d'apprendre à vous stabiliser spirituellement. Vous êtes, apprendre à, vous êtes en train d'apprendre à juste. Voyez-vous un peu comme quelqu'un qui apprend euh, à, mont, à, à monter les escaliers. Il n'a pas besoin de prendre l'ascenseur. Il n'a pas besoin qu'on dise Oh, non, laissez-moi seulement chaque jour, je monte une marche. Je monte. Les bains de restauration, c'est 55 euros. Le numéro pour le Gabon, c'est le 0741 80 0741 80 080. En France, vous nous contactez avec le numéro camerounais 00237 680 711 0701. Écrivez de préférence. La restauration est différente. Il y a le lavage de déblocage, le lavage de fondation pour enlever les fondations négatives sur ta vie. Le lavage de déblocage pour te débloquer d'une situation. Le lavage d'attirance. Même si peut-être tu veux te marier, on dit que tu as un fiancé ou tout ça comme ça. On fait le lavage pour vous deux parce qu'il y a des gens qui vous bloquent pour que vous ne vous ne mariez pas. Si je viens au Cameroun, ceux qui sont venus au Cameroun ou bien au Gabon, là, vous me contactez. Bon, pour payer sa dîme, vous payez par Orange Money ou bien par MTN. Tu veux payer par quel moyen Il y a RIA, Orange et MTN. Donc, pour Orange, c'est le 698 367 221 pour payer sa dîme. 698 367 221. Le kit fondation, c'est 55 000. Quand tu prends les produits, tu te fais le travail sur toi-même à la maison. Avec 7 jours de jeûne. Le kit commerce, pour ceux qui ont leur commerce, tu vois, les activités, ça ne marche pas. Tu achètes le kit commerce, c'est 65 000. Là, le kit mariage qui coûte 150 000. Donc, le kit mariage, je vais l'utiliser au moins sur trois mois. Kit mariage, 150 000. Je reviens après la pub. On a fini la pub, non? Je donne le numéro une dernière fois. MTN Money 680 71 0701 680 71 0701 donc 680-71-0701. 6, Ça c'est pour les transferts MTN. Blessing, Sonia, il n'y a pas l'astuce pour l'infertilité. Tu dois te soigner. Il n'y a pas l'astuce. Il y a poudre là que tu peux prendre sur bois. Une femme a témoigné l'autre jour. Elle a pris cette poudre, elle a bu. Il y a le Mirage qui dit « J'ai acheté le kit de cette femme, j'ai fait mon propre lavage et ça marche à mes veines. » Merci pour ton témoignage euh, Mirage. Voyons ces étoiles, on dit « Vous prenez les appels. » quand vous me tutoyez derrière comme ça. là. Vous allez venir faire comme si on, est, on a mangé les patates ensemble au lycée. Quand vous allez m'écrire, ce sont les secrétaires qui vont répondre. Donc, ils vont vous diriger vers euh, Blessing Son. Même si le docteur a dit ça, ne perds pas espoir. Donc, il y, a une, il y a un thé là que je peux te donner, tu bois. Tu peux faire ça au moins deux, trois, trois mois. Je une dame a témoigné que a dit qu'elle avait fait trois ans chercher un enfant. Donc, elle a pris ça et elle, elle a fait le travail. Parce qu'il y a une façon de boire ça. Il y a des trucs que tu dois faire avec. Ça enlève les trucs, les mauvais trucs qu'il y a dans vos corps, là, qui vous bloquent. Donc, tu prends, tu mets. C'est la fête de conception, ça a tellement de, de sources. Si Tiens, mon ton audience, c'est cette semaine, tu dois te laver. Le truc c'est avec vous, c'est que vous savez qu'il y a des trucs importants dans votre vie, mais vous ne vous protégez pas. Vous n'ouvrez pas votre chemin. Vous êtes aussi seulement là comme ça. Tu veux, tu ne vois pas l'argent, William. Tu veux qu'il fasse quoi Pour te laver. Bon, je dis quoi La dernière chose que j'avais à vous dire, euh, je vous ai dit de reprendre votre pouvoir, de suivre vos impulsions. Pour ceux qui ont les enfants. Pour ceux qui ont les enfants, vous devez aider vos enfants. Il y a des cycles karmiques qui doivent être... Bonjour, tongola Pékin, Tu as Athènes. Ah oh, oui, c'est super. La poudre coûte 12 000. Il y a pour 15 000 aussi. Donc, je te conseille de prendre le 2 de 12, mais ça va te faire un traitement peut-être de 3 semaines. Ouais. Vos enfants, en aidant vos enfants à atteindre leur mission de vie, vous-même, vous vous libérez. Parce que vous, avez, vous en avez voulu à vos parents parce qu'ils vous ont bloqué ce qui fait que ils vous ont vous avez de la haine dans votre esprit concernant votre paix votre enfant est en train de grandir et est en train de devenir comme vous parce qu'il est en train de commencer à te reprocher que tu n'as rien fait pour mon futur en aidant cet enfant tu brises cette plainte dans son esprit ce qui fait que même ses enfants, les enfants de ses enfants, ça ne sera plus dans leur énergie. Et en libérant ton enfant, ça va te libérer aussi. Supposons que tu es bloqué parce que ton enfant est fâché avec toi. Et que tu débloques la colère que cet enfant avait contre toi. Indirectement, tu te débloques. Bonjour Yannick depuis Dubaï. Tu as peur de ton père, Candice. Pourquoi Donc je pense que je vais vous donner tout ce qu'ils m'ont donné de vous donner aujourd'hui. Bon. Le thé, je viens de dire cela que c'est 12 et 15 000. Non? En fait, je ne sais pas si TikTok bug seulement, mais j'ai dit il y en a pour 12 et pour 15 000. Et tu dois prendre au moins deux paquets de 12 000. Ça fera 24 000. Donc, il y a ceux qui ont envoyé des fleurs sur TikTok, c'est les qui? Bon, si TikTok bug, je ne sais pas. Envoyez des fleurs. Yahoo, ta gros. Nadine, tu dois restaurer ta relation avec ton père. Ça te bloque. Je vois une partie de ta vie qui est bloquée à cause de ça. Candice, tu dois pardonner à ton père. Bonjour Marie. ton lavage à distance et offrande à l'eau. Tu l'as écrit sur WhatsApp. Tu l'as écrit ici. Je ne connais pas ton numéro. Je ne connais rien. Pff. Écris là où tu as envoyé ta photo. Tu dis, tu rappelles le truc. Et puis on va regarder ton dossier. Léla Optique. Tu as beaucoup de patience. Et tes choses sont en train de porter en train de donner maintenant. Mireille, tu as beaucoup de joie en toi. Beaucoup de joie. Et c'est ça qui va faire aussi ta force. Tu es très protégé aussi. Je vois beaucoup d'ancêtres autour de toi. Mambo des adultes, bonjour. La Le lavage à distance, c'est 55 euros. J'attends ton témoignage, Yann. Olivia, tu n'as pas donné les courants là par hasard. Il y a de la royauté en toi. Tu descends même d'Égypte ancienne. T as une force de guérir. Lise Mar, ma fou. Tu te caches beaucoup, tu as des pouvoirs, Lise. Et puis, euh, tu as des dons de voyance. Et tu doutes encore, tu te caches. Qui a ouvert le magasin de Poulaïs, tout ça est tombé. Tu dois absolument. Euh, merci pour les gants de boxe. Tu dois absolument euh, te laver d'abord. Je sais que tu as sûrement déjà fait des lavages. Tu vas encore en faire. Quand tu vas payer ta consultation, tu sauras comment la consultation se passe. Comment ça se passe la consultation me dérangez pas. Laurel, tu es très timide, Laurel. Il y a celle qui a offert les gants là. Tu t'appelles comment encore là Manu, tu as une bonne énergie, mais tu as peur de t'exposer te, aux gens. Pourquoi C'est ça qui va te donner l'argent. Queen 5. Moi-même, ça me donne envie de dormir quand je m'écoute. Ingrid qui dit. Ingrid. C'est comme si tu attends qu'on t'approuve dans ta famille avant que tu te lances avant de chercher, d'attendre orange il ne passe pas ma chérie 6 98 367 221 le nom c'est joseline tu me dis que ça ne passe pas euh, ceux qui ont fait les gants là <coughs> tu demandes encore tu attends encore l'approbation check bien les choses que tu dis que tu veux faire parce que c'est comme si tu attends l'approbation des gens et comme ce n'est pas ce que tu es censé faire ça ne te donne pas l'énergie ou l'envie. Parce que tu veux faire ça pour plaire aux gens, en fait. Dieu a donné à la lama. Ah, Peut-être tu es invisible. C'est toi-même qui a dit. Nina, merci pour la photo. Euh, Nina, Nina. On t'a caché. Linda Lorraine. Linda Lorraine, il y en a ici-là que vous avez peur d'écrire, vous avez peur, vous ne voulez pas toucher à votre clavier. Euh, Linda, tu as ouais, un peu comme si tu avais, tu... tu es en train de sortir de ta bulle, de ta timidité. Il y a des idées, il y a tellement de choses que tu avais envie de faire depuis lance-toi, Tu vas peut-être voyager dans les jours qui viennent ou bien. Tu vas, ta... tu vas sortir, il faut que tu sortes de ton cocoon. Merci Doris. Jude. Euh, tu attends quelqu'un. Tu attends quelqu'un. Tu as promis de l'argent, je sais pas. Tu attends la personne pour te lancer. N'attends plus quelqu'un, Jude. Rita Bidjeki. Rita, écris un peu un truc. Je veux voir ta photo. Golden, Michel Angeline, <coughs> je te vois un peu découragé. C'est comme si tu as fait beaucoup de choses et après tu arrives à un moment où tu t'es fatigué. Il ne faut pas te décourager. J'ai aussi peur qu'on te voie Michel Angeline. Golden, euh, expose-toi. Va au soleil, Golden. Va au soleil, il y a beaucoup de ton énergie là-dedans. Ça va venir, ça va t'activer. Mange aussi beaucoup de, de salade. Tu vois comme si ton ADN est en train de changer. Quand même, Tu as la force quand tu m'écoutes. Oh, C'est super. Tu es en train de te réveiller en fait Clems, tu es une guerrière. Ce que tu as traversé, ça t'a rendu forte. Il y a des choses que tu voulais lancer depuis que tu avais peur. L'Esprit m'a dit que tu n'es pas peur, que ça va bien se passer. Alido dit la non. Tu vas changer ta, ta famille, Alido. Tu es un peu comme Joseph. On t'a aussi beaucoup, on s'est moqué le temps de toi dans ta famille. J'ai 100 personnes ici. Je ne peux pas faire les 100 personnes. Il y a peut-être 30 personnes qui commentent. Donc, on va dire sur d'autres sont de regarder seulement. Et sur les 30 personnes. Queen. T'es-tu une sirène, Queen? Queen 5. T'es une sirène. faut que tu ailles à l'eau. Achète juste des bonbons. Tu dois aller acheter les bonbons. Tu vas donner à l'eau, Queen. Il ne faut pas avoir peur de dépenser ton argent, Queen, pour ton travail spirituel. Merci, zombie. Hum. Oui, tu as suivi ce qui était dit non. Il faut que tu te connectes avec tes guides qui sont dans l'eau. S'il n'y a pas l'eau dans ta vie. tu vas voyager pour aller trouver un endroit à l'eau. Golden. Quand tu étais petite Golden, on ne t'a pas trop protégée. Maintenant, tu sens, tu as envie de te lancer toi-même. Oh, merci pour les petites oies, les grandes oies avec la couronne. Merci. Euh, je vais venir sur toi, la jeune fille-là. Golden, Golden, on t'a beaucoup bloqué quand tu étais petite. Et maintenant, tu es en train de. Tu es en, Comme tu es en train de déployer tes ailes. Voilà. Euh, C'est qui envoie les oies là quand je t'appelle Manou, tu as beaucoup de frustration de tes anciennes vies que tu dois relâcher, Manu. Marius 5. Très beau, très élégant. Mais t'as pas beaucoup d'argent. Pourquoi, Marius? Hum? Donc, si tu as bloqué tes finances, quelle est ta relation avec ta mère, Marius? C'est qui m'a envoyé les oies là. Tu t'appelles comment? Je vois s'ils ont un message pour toi. Ingrid, ouais. Ingrid si tu auras le visa mais va d'abord tu as lancé la boule au village Ingrid il y a beaucoup de personnes qui ont vu ton étoile et qui Je vois un peu comme si on a, on a caché pour qu'on ne te prenne pas en premier Pour qu'on ne te voie pas euh, C'est comme si dans ton enfance aussi on a trop œuvré pour que tu te voies. Donc il y a peut-être quelque chose tu mets d'abord d'autres personnes devant avant de te mettre donc, tu as beaucoup travaillé sur ta confiance en toi pour te, pour te sentir. Tu dois te sentir. You have to, il faut que tu, te, tu crois en toi. Manou, tu, tu es comme le... Ah, merci pour la fleur sur la tête. Tu es comme le... Une personne qui est en train de se lever d'une donne de tombeau. Ça constitue saurie si d'un sommet spirituel très, très, très intense. Harriet Queen, là. Queen, tu as vraiment beaucoup de dons que tu es en train de découvrir. Waouh. C'est quoi cette beauté, là? là une sirène ici, là. Euh, Chris Ramada, quelque chose, là. Mich, ouais. Toi, tu es une sirène. Tu es aussi une femme de paix. Tu peux mettre beaucoup de paix dans ta famille. Harriet Queen aussi. Arrête Queen, tu as une beauté égyptienne. Tu es comme si tu étais une prêtresse dans l'ancienne Égypte. Arrête Queen, euh... Golden, Golden. Et en dormant il faut mettre un verre à côté de toi. Et il faut aussi aller à l'eau. Va à l'eau, Golden. Il y a des choses que tu, il y a des richesses que l'eau doit te donner. J'ai une vidéo sur la page ici où je montre comment aller à l'eau et parler. Recherchez ça. Si tu ne trouves pas, tu m'écris. Je parle en inbox. Hum. Le mirage. Écris un peu, fais un commentaire, le mirage. Golden, <coughs> tu es aussi en train de te réveiller. Avant, tu abandonnais trop. Quand on te faisait du mal, on partait, tu laissais. Il y a un guérir en toi qui est en train de se lever. C'est comme si c'était même ton sujet de prière avant. Michel Kouedé, Michel quand on t'a beaucoup frustré. Tu vois, si c'est en grandissant avec papa. Fais beaucoup de bains de lait et sucre. Michel Kouedé Léonie Degboué. Léonie Degboué, les dettes. Il faut que tu demandes. Tu vas te libérer d'esprit d'endettement ou de main percée. Tu ne gardes jamais l'argent. Il faut que tu te libères de ça. On prie contre cet esprit. Golden, golden. Mmh, golden. Le mirage, j'ai demandé que tu écrives pour que voie ton nom, ton nom, la photo. Golden, tu as des blocages, le mirage, le mirage, ok, non. Le mirage, tu disparais toujours. Ouais, c'est ce que je me disais bien. Beaucoup de jalousie dans ta famille, le mirage. On t'a voilé. Mais tu n'es pas... Tu es, tu es une battante. Tu es une battante. Golden, Golden. Je me reconcentre sur toi. Golden, c'est comme s'il y a des choses que tu as voulu faire. Tu es dans un bon pays. Maintenant, tu ne profites pas pleinement de ce qu'il y a dans ce pays-là. Blocage familial, il y a aussi des, des, des, des gens dans ta famille à qui tu dois pardonner. Voilà. Gauthier Kwam. Tu es quelqu'un de très positif. Tu n'abandonnes pas. Tu seras très riche, Gauthier Kwam. Tu es quelqu'un que tu n'abandonnes pas. Tu as une énergie très forte. Dem Donc tu dois creuser ton chemin pour ta peau avancer. Il y a les choses que tu as vues, que tu as douté de toi. Maintenant, l'esprit veut que tu aies confiance en ça et que tu reprennes. Dieu donner à l'âme. Fais des lavages au sel, Dieu donné Ça va te libérer. Euh Golden, il faut que tu, je crois que tu l'apprends peut-être, un... il y a le kit commerce, parce que je te vois tu faire plusieurs activités, c'est quoi comme ça là, tu m'as offert les fleurs, c'est qui comme ça qui m'a offert les fleurs, oh plein de fleurs, merci, euh... Oublie tout ton nom eh, ma chérie, toi ah. okay, qui viens de m'offrir plein de fleurs là. Dans le passé, tu commençais, tu ne terminais pas. Maintenant, il montre que tu es dans une ligne où tu ne vas plus t'arrêter. Tu ne vas plus t'arrêter. Quand tu vas commencer, tu ne vas pas abandonner. Euh, deuxièmement, il te faut faire des bonnes attirances. Parce que tu vas beaucoup attirer. Il te faut attirer tes aides de destinée. Il y a des personnes qui vont venir dans ta vie, qui vont t'aider une fois. C'est qui a ouvert plein de feu là. et ton, les gens vont se rappeler, tu vas devenir célèbre, voilà, à un moment tu vas devenir célèbre, Il y a aussi, tu as aussi des dons dans les mains, tu guéris avec les mains, tu es quelqu'un que tu es très compatissante, tu as de l'empathie, Ingrid, Ingrid c'est de toi que je parle, tu as des de dons dans les mains, tu as la guérison, tu as aussi de l'empathie, ta compassion va, va c'est quelque chose qui va te permettre à un moment que tu guérisses beaucoup de personnes à une grande échelle, Christiane dit En fait tu ne crois pas en ce que je fais Tu es seulement là, tu es un sceptique Tu ne crois pas Il faut que tu ailles au village Tes ancêtres t'appellent en fait Comme si tu as fait longtemps sans partir là-bas Ou bien sans penser à faire un salaka sur leur tête Monsieur Cornelia Brishka Cornelia Brichka. Lis le psaume 91, tu demandes la protection. Et le psaume 4, verset 9. Daniela, Daniel, tu es très sûr de toi, tu sais ce que tu veux. Maintenant, les gens de ton entourage sont jaloux de ça. Donc, il ne faut pas que tu abandonnes tes idées. Étoile montante, le nom que tu as choisi pour ta chaîne n'est pas au hasard. Tu es très incomprise Étoile dans ta famille. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu viens d'une famille qui n'est pas très riche et que tu veuilles devenir riche. Donc il va falloir que tu t'isoles un peu de ces gens et que tu... Et voilà, il me dit, il me dit de ne pas te fatiguer de faire du bien. Aussi en déjà parlé, ils ont non pas écouté ça t'a découragé. Allez c'est. Stéphanie Fougain, ça va suivre encore chez tes parents. Il faut que tu bouges. Tu, es, tu connais déjà les choses, tu es très spirituel, mais physiquement, tu te comportes encore comme une enfant. Tu ne prends pas les décisions qui impliquent ton engagement financier. Pardon. Manou, il te faut nettoyer ton visage. Je pense avant qu'on te le. On en a, je ne sais pas dans quelle ville tu es. Il faut enlever le voile sur ton visage. Ina Diallo. très solitaire, poète, tu écris même des choses. Il Faut que tu lises beaucoup, Ina Diallo. Stéphanie, tu dis que c'est vrai. Ok. Grâce divine, tu as très peur de parler, pourtant c'est ton don. Tu as un don dans la parole pour édifier les gens. Golden, quand tu as un objectif, il ne faut pas laisser quelqu'un t'arrêter. Il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Il y a des moments où tu es concentré. Après, il faut s'écouter beaucoup le matin. Il te parle. Ce qu'il te disent de faire, il faut que tu te lèves. Tu mets dans ton programme de la journée, tu fais. Je te vois au bord de l'eau. Il faut que tu te rapproches de l'eau. Je crois que je t'ai déjà dit ça. Rapproche-toi de l'eau. Parce qu'il y a des messages qui vont sortir de l'eau pour toi. Noéla parlera, parle hein, parlera. Tu dois activer la force qui est en toi, Noéla. Tu as peur en fait. Tu crois, mais après, je te dis que si c'est vraiment réel, <coughs> tu crois, mais après, tu ne crois pas. Parce que si tu croyais, tu allais agir totalement dessus. Ils me disent de te dire. Ou oh, en passant, on a un atelier, le... c'est une sorte de séminaire, le 20. Donc, c'est dans 6 jours, le 20 septembre. Ça va coûter 100 euros. Donc, il veut transformer leur don là, en argent. On va utiliser la plateforme TikTok. Je vais toucher un peu sur YouTube, mais ce sera majoritairement TikTok. Vous avez des dons, vous êtes dans des petits boulots de salaire de 1000, 2000 euros. Vous souffrez alors qu'il y a l'argent dans vous. Mais je rêve des fois qu'un homme couche avec moi dans l'eau. Tu es une femme de l'eau, ma chérie. Ça veut dire tu faut te rapprocher de l'eau. Accepter cette nature-là. J'ai que les gens ont trop parlé mal de ça. Hein. Bonjour Stéphane. comment tu vas, ça fait longtemps, Stéph. Rita, on t'a beaucoup frustré quand j'étais jeune. <coughs> on t'empêchait de parler, Rita. On commence à écrire, écrire. Ça va libérer ta voix. Golden, il ne faut pas avoir peur. Bon, moi, je vais y aller. Vous prenez beaucoup d'énergie. Baby, come down. Come down. Oh lockdown. Oh lockdown. Il euh, y a deux personnes ici. Là, je vous ai conseillé de partir au bord de l'eau. Il faut le faire allez -y. Oh, merci pour les fleurs. Qui m'a envoyé la fleur là Oh, Steph. Steph, tu es très créatif aussi. Si je n'avais encore exploré ton côté créatif, il faut que tu le fasses. Peut-être dans la peinture, les dessins. Et aussi un message principal que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir l'impression que vos affaires sont en train de tomber mais en fait... C'est à l'aube de votre plus grand changement que vous allez l'imposer. Vous avez l'impression que c'est en train de tomber. Donc ne découragez pas. Ne vous découragez pas. Bonjour Larissa. Bienvenue dans mon direct. Hmm. Golden. Tu dois épouser ta nature. Tu dois être en paix avec ta nature. Parce que tant que tu la rejettes, tu auras une, contre, une sorte de contradiction à l'intérieur de toi. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous êtes des femmes de l'eau, par exemple. Et vous priez contre le l'eau chaque jour. Oh, oh. Alors que... Donc, Manou, il faut te lever. Lève-toi. Prends aussi du temps, Manou. Tu vas prendre du temps pour... Euh... Je vois peut-être que es, comme, si tu as une époque, tu as lu la Bible. Et les passages vont te revenir. Donc, tu étais très chrétienne à un moment. Et ça va te revenir. Merci pour la casquette, Stéphane. Donc, ingrid euh, tu dois prendre ta, ta, ta, ta, ta vie spirituelle au sérieux c'est comme si tu as tu as une phase où tu doutais tu, tu as un bon boulot tu es bien payé euh, c'est vrai que tu veux bien euh, améliorer cela mais Tu ne prends pas ce qui te donne comme message au sérieux. Donc, ce que je te dit aujourd'hui, il faut bien, il faut que tu. Ça résonne avec ton cœur quand je parle. Non, il faut que tu fasses, il faut que tu le fasses. Mmh. Tu abandonnes la la religion pour te consacrer. Même les choses que tu as appris pendant que tu étais avec, euh, dans la religion, tu vas les utiliser. J'ai prêché la parole. Après, quand j'ai commencé à faire, je prends la Bible, je te montre qu'on doit aller pour ce euh, qu'on doit aller faire au village avec la Bible. Donc, n'excluez pas l'un de l'autre. Il n'y a pas de haine dans la spiritualité. C'est l'amour qui est la plus grande force. Wendy Michel, tu as des pouvoirs. Tu as des super pouvoirs, Wendy. Parfois même tu rêves que tu es, je sais pas, un super que tu voles, que tu tapes les gens, tu sauves les gens. Alliance, tu as un esprit très posé et calme, Alliance. Très posé, très calme. Tu as les décisions que tu dois prendre dans les jours qui arrivent. Il ne faut pas avoir peur. Bon, le numéro, c'est le 680-711-0701. Donc 00237 237 680 711 0701 Donc ceux qui veulent lire, je euh, dis pour les prochains jours, donc dans euh, 6-7 prochains jours, je vous fais les lectures de l'énergie, les lectures de mission de vie, toutes ces choses-là. Donc vous pouvez vous pourrez vous connecter pour ça. Mission de vie, confirmation de dons spirituels, les choses comme ça. Donc là la formation spirituelle, merci pour les cadeaux. La deuxième semaine de, de octobre. On va relancer la formation spirituelle. Donc on est à notre troisième semaine. Donc vous pouvez vous enregistrer déjà pour ça. Merci pour vos cadeaux. Merci pour le cœur, Stéphane. Tatiana, tu as beaucoup d'idées. Tu comme si tu écrivais même des textes. Tu devrais faire des pièces théâtrales. Tu mets sur TikTok. Oui, Nikki, Nick, tu fais des voyages astro aussi. Il y en a parmi vous, vous faites des voyages astro. Merci pour le cadeau, ma chérie. C'est qui qui a laissé ce cadeau-là, la, la, la jeune fille Arise Luther, il y a un voile qui fait que qu'on t'évite. On Arise Luther, comme sorte d'esprit de rejet sur toi. Lave-toi avec... Euh, Fais ton bonne d'urine au moins pendant sept jours. Aris Luther. Comment rejoindre le Christian, christianisme et spiritualité? C'est déjà en toi, ma chérie. Avant que tu ne sois chrétienne, tu étais aspirée. Et tu t'es allé, tu es tombé dans le christianisme parce que ça résonnait avec toi. On est deux là, c'est la même chose. Donc il faut se mettre ton, ton authentique toi. Je vais fermer cette lecture. Ça me prend beaucoup d'énergie. Bon, vous passez une bonne journée. Demain matin, demain matin, on va encore parler faites vos bains et pour ceux qui ne vont pas se mélanger ici si pour faire les lectures, vous pouvez prendre des lectures privées j'ai laissé les numéros pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas encore de sous lavez-vous avec du sel et vous passez une bonne journée quand on est prisonnier spirituel tu n'es pas prisonnier ma chérie tu as toujours le choix à tout moment c'est toi qui choisis ma chérie tu choisis, donc si tu es quelque part, comme tout est généralement lié à l'argent, parce que vous n'avez pas accepté que votre esprit peut produire de l'argent. Certains vous êtes même contre la pauvreté, la, la richesse. Vous combattez la richesse. Vous combattez la richesse.